Éternité. Merci Dieu de prodiges des miracles sans fin et sans nombre. Toi seul et le bon berger. Toi le gardien de nos âmes, toi le gardien de nos esprits, toi le gardien Saint-Esprit, de Dieu de nos vies. Ce soir encore nous te bénissons, ce soir encore nous élevons ton merveilleux nom, ton nom puissant et glorieux. Toi le Dieu de prodiges et de miracles sans fin et sans nombre. Tu es merveilleux, tu es puissant, tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance, l'autorité, la majesté pour les siècles et les siècles. Nos âmes t'élèvent, nos âmes t'exaltent, Seigneur, nos âmes t'exaltent, toi, le Père éternel, le Dieu des nations, de peuples sans fin, sans nombre, reçois l'honneur précieux Saint-Esprit, « Sois l'honneur, toi qui amènes les choses qui n'existent pas d'existence, toi qui commandes, qui parles et les choses arrivent, ô oh, précieux Saint-Esprit, prends la première place ce soir, dirige toutes choses, Seigneur, dirige ce temps de prière et d'intercession, ô oh Dieu, conduis-nous dans tes voies, ô oh, précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance, nous avons besoin de ta sécurité. Nous avons besoin de ton inspiration. Nous avons besoin de ta guidance. Nous avons besoin de toi, précieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Seigneur, toi qui as dit Dans les derniers temps, je rependrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront vos, vieilles, vos jeunes gens des visions et vos vieillards des songes. Et même sur mes serviteurs et mes servantes, je répondrai de mon esprit en ces jours-là. « Précieux Saint-Esprit, nous te demandons une, une effusion. Nous demandons l'effusion du Saint-Esprit. Nous demandons l'effusion du Saint-Esprit. Nous demandons l'effusion du Saint-Esprit. Saint -Esprit. Saint -Esprit. Toi qui as dit dans ta parole, ne vous enivrez pas devant et de la débauche, soyez au contraire rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi ce soir encore. Merci de nous remplir, précieux Saint-Esprit. Merci de nous remplir de toi, précieux Saint-Esprit. Merci de nous remplir de toi, ô oh Dieu. Merci de nous remplir de toi ce soir, ô oh Dieu. Nous voulons prier et intercéder, ô oh Dieu, selon le cœur du Père. Nous voulons prier et intercéder ce soir, selon le cœur du Père, ô oh Dieu. Conduis-nous dans le cœur du Père, révèle-nous ce que l'œil n'a point vu, révèle-nous ce que l'oreille n'a point entendu, révèle-nous ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Ô oh Seigneur, à tous ces dons, ô oh Dieu, tu as réservé pour nous, révèle-nous, ô oh Dieu de gloire, nous refusons de battre l'air ce soir, nous voulons prier, prier, être conduits par toi, précieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Souffle un vent de prière. Un vent d'intercession Un vent de supplication Ouvre nos yeux spirituels Ô oh Seigneur Afin de voir l'invisible Rends nos cœurs sensibles Ô oh Dieu Ouvre nos oreilles spirituelles Ô oh Dieu Seigneur nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Nous t'invitons Saint-Esprit nous t'appelons, Saint-Esprit, à prendre le contrôle, ô oh Dieu, en ce lieu, ô oh Dieu, et dans des façons connectées, ô oh Dieu, dans tous les endroits, ô oh Dieu, des façons directes, ô oh et par après, Seigneur. Visite-nous, précieux Saint-Esprit, visite-nous, précieux Saint-Esprit, Visite-nous, précieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous, ô oh Dieu. Remplis nos cœurs, ô oh Dieu. Remplis nos âmes, ô oh Dieu. Oh Dieu. Remplis nous précieux rêves vos Ma te mare docite ne MAIKA, ca, rapa cori docite, ma te coro docita ne mai rapa ne mira ne Rabakoro dainosa, meredo tenemaika, Rabba baba, meredo si tanama na sete, Mere tanamaika, tanamaika, irabaikere dosita, élève le Seigneur Jésus ce so soir, élève le Seigneur Jésus ce so soir, élève le Seigneur Jésus ce soir le rocher de tous les âges, Il le bouclier de tous les temps, élève le Seigneur Jésus ce soir, élève le Maître, élève le Roi des rois, élève le Seigneur le Seigneur, élève le Roi des nations et des peuples sans fin et sans nombre, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi que le Christ soit vu, « Que le Christ soit entendu, que le Christ soit touché, que le Christ soit, Dieu, que le Christ soit soutenu au Dieu, que le Christ soit révélé. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Une personne a besoin de toi, une âme a besoin de toi, une famille a besoin de toi, une, a de toi. une maison a besoin de toi, une vie a besoin de toi, d'une visitation céleste, une visitation puissante. » traverse les maisons, entre dans, scène, dans les maisons, et opère au-delà de ce que maison, nous pouvons penser, opère au-delà de, de, au de ce que danger, nous pouvons imaginer, opère au-delà de ce que nous pouvons espérer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Conduis toutes choses, ô Dieu, que nous puissions prier avec la voix,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 Là où ton onction agit, que ton onction que ton onction soit à l'œuvre Seigneur, que ton onction soit à l'œuvre ce soir, que ton onction soit à l'œuvre ce soir, que ton onction soit à l'œuvre ce soir, nous avons besoin de toi. Que ton action soit à l'œuvre ce soir. Irabada se tenevahika. Mare daikere do sité. Mante kora Mare dosita sita. dosita. do sita. Tu qui. Yosana. Nasiya, nabitema, navigema ya basantu Quitte à l'eau, quitte à Solo, Ya, ya, ya, solo, oh, mori, momo, Oh. Ta présence Saint-Esprit de Dieu nous t'invoquons encore au milieu de nous Saint-Esprit de Dieu réponds encore une fraîche au milieu de nous Saint-Esprit de Dieu viens encore renouveler nos forces Saint-Esprit de Dieu viens encore nous remplir de ta présence Viens encore inonder ce lieu de ta puissance Saint-Esprit de Dieu viens viens encore au milieu de nous oui Seigneur Saint-Esprit descend descend descend encore au milieu de nous Viens nous toucher encore, nous avons besoin de t'en toucher, nous avons besoin que tu te manifestes encore au milieu de nous. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir encore. Hey, ya solo solo nom, Yeah, <laughs> parole de Dieu prier ensemble avec la parole dans le livre de 2 Timothée chapitre 1 2 Timothée chapitre 1 le verset 7 nous dit 2 Timothée 1 verset 7 la bible dit en effet ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse je reprends 2 Timothée en 7 en effet ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans le psaume chapitre 27, le premier verset, psaume 27, premier verset, le roi David, qui nous dit ceci, psaume 27, il dit, « Le sanctuaire est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur Le Seigneur est la forteresse de ma vie Je reprends L'éternel est la force de ma vie De qui aurais-je peur De qui aurais-je peur Bien aimés nous allons prier dans un état De foi et de confiance totale au Seigneur Dans un état de courage Pour refuser toute forme de peur et d'intimidation Toute forme de peur d'intimidation qui peut paralyser nos vies, paralyser notre réflexion, paralyser notre quiétude, paralyser notre lendemain. Le moteur dont nous avons besoin pour actionner cet esprit de courage de, de courage que le Seigneur nous donne pour braver les peurs et les intimidations, les craintes, le moteur de cet esprit, c'est la force L'amour et la sagesse, la force, l'amour et la sagesse. Bien aimés, nous allons commencer par invoquer le sang précieux de Jésus. Invoquer le sang de Jésus encore dans l'église, dans nos vies, dans nos maisons. Nous allons invoquer le sang de l'agneau. Parce que lorsque nous sommes dans le sang, nous nous tenons sur le seuil de la victoire. La victoire de la croix de Golgotha devant les dominations, les principautés, les autorités et toute puissance de ténèbres. Bien-aimés, cinq fois Jésus est Seigneur et nous invoquons ensemble le sang précieux de Jésus. Une, de trois, bien-aimés, Jésus, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Père éternel ce soir, ô oh Dieu nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, le sang précieux de Jésus, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, contre tout esprit du mal, ô oh Dieu, contre tout esprit du mal, ô oh Dieu, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, nous invoquons le sang précieux de Jésus, devant les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres, de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, des enchantements, des envoûtements, contre toute intimidation. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Nous invoquons le sang de l'agneau de, de, de Dieu. Nous invoquons le sang précieux de Jésus. La Bible nous dit il ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur révabosate. Mantakoro dosita, Mira dosita namaika, Rababababa, Bereados et Tenemaika, Mantekoria dosita, Merekerio dosita le sang de l'agneau de Dieu, Rebaba Baba, -ba Mari Dosita, Miriado Sita, -sita Namaïka. Le sang de l'agneau de Dieu, Rabba baba baba, Berado maïka, réba baba baba ba baika, le sang de l'agneau de Dieu, réba baba baba, beré le sang de l'agneau de Dieu. raba ba baba, béia dos le sang de l'agneau de Dieu. réba baba baba ba, le sang de l'agneau de Dieu, recert, bornalay, de Dieu, baba Bériad aussi Sita le sang de l'agneau de Dieu, Réba ba baba, le sang de Jésus dans nos maisons, réba ba baba, le sang de Jésus sur les épouses, raba ba baba, le sang de Jésus sur les époux, réba ba baba, le sang de Jésus sur les enfants, raba ba baba, le sang de Jésus sur les parents, réba ba baba ré Le sang de Jésus sur les grands pères. Ré-ba-ba-ba ke sang Le sang de l'agneau de Dieu Le sang de l'agneau de, de, de Dieu Sur nos frères et sœurs Le sang Ré-ba-ba-ba bé re do Méridacia, Rebaba le sang de l'agneau, Reke Daniagosa, Mérida Sita, Mérida Gosa, Reke Dosantogoria. Le sang de l'agneau de Dieu, le sang de le sang de Jésus dans nos le sang de Jésus dans Meredosita bien aimé nous couvrons également la ville dans le sang de jésus et le pays dans le sang quand à prier bien aimé nous couvrons l'antenne dans le sang de jésus nous couvrons l'antenne dans le sang de Jésus. La la nous couvrons l'antenne la la la la la la la la la dans le la la sang de Jésus. Nous courez Kato Basé, Ténémoza. Réke dosate. Mira d'Aika. L'antenne dans le sang de Jésus. Les L'antenne dans le sang de Jésus. Les kotosotokonia. Nous réclamons le salut de l'antenne. Par le sang de Jésus. Nous réclamons le salut de l'antenne. Par le sang de Jésus. réclamons le salut de l'antenne, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de, par de Jésus, nous réclamons le salut de l'antenne, par le sang de Jésus, par le sang de, de Jésus, nous réclamons le salut de l'antenne, des familles, des maisons, des jeunes, des parents, des papilles, des familles, de jeunes, filles, de jeunes filles, de jeunes garçons, des adolescents, le salut de l'antenne, Salut de l'antenne, par le sang de Jésus, récolte santé. Mira le reke Mirabaika, Rebababa, rebaba, rebaba, rebaba, baba, rebaba, rebaba, rebaba, rebaba, rebaba, rebaba, rebaba, rebaba, le sang de Jésus à reba baba, le sang rebaba, le le le le sang de Jésus, dans le bravo flamand, reposata queria, mira Miradaika, reba baba, bello mirabaika, meredosita, matekeria, reba baika, maredosita, namaika, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh, Recoto Sotokoria, Mirodosita na maika reba baba reba baba maika le voir se baba mere do sita dosa que le voile tombe que le voile de l'ignorance tombe que toute résistance à l'évangile tombe que toute résistance à l'évangile tombe que toute résistance L'évangile tombe, que toute résistance et l'évangile tombe, que toute résistance et l'évangile tombe, que toute résistance l'évangile tombe, de ça, Merci, Seigneur. Mere naikoro no shita, mette kora naika, Oh, merci, Seigneur. Ira maikoro no shita, mantakoro no shita, mare koryo ne baika. Merci, Seigneur de toi. Merci par le sang de Jésus de détruire les alliances, les récatabosatées. Mante korya, Papa papa papa, la papa papa, le Oh, hallelujah. oh, alleluia, oh, alleluia, oh, oh, Mirabaïker et nos cétés, mata de Yassa, Viens là, bien aimé du Seigneur, Viens en langue, Viens en langue, Rabba Baba, Rébaba Babaïker et nos cita, Matakoro de nos cita, Accédons dans une nouvelle dimension, Réketaria de nos cita, Rébaba Baba, Rébaba de nos cita, mata de la libération des ne va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 la libération de captives, la libération des captives, la libération des captifs la la libération des captives, la libération de de la libération des de Set a girl, the girl of Saturday, Sita, the little girl, the girl of Sita, the girl of Sita, the girl of Sita, the girl of Sita, the Bien-aimés, nous continuons à prier pour réclamer des miracles du Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de vivre des miracles, des situations compliquées et bloquées. Nous prions pour des miracles du Seigneur, des interventions divines, des miracles du Seigneur, non seulement dans la ville, le miracle du salut, mais aussi dans nos vies, dans nos maisons. S'il y a un besoin quelconque des miracles du Seigneur, nous allons encore l'implorer ce soir. Nous allons encore demander l'intervention divine ce soir. Toi qui es connecté également, sois dans cette attitude de prière, sois dans cette attitude. Sois dans cette attitude de prière Toi qui es connecté avec nous Sois dans cette attitude de prière Prions ensemble Bien aimés du Seigneur nous réclamons une intervention de ta part, Seigneur. Nous réclamons une intervention de ta part, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est face à un Goliath. Il y a quelqu'un qui est face à un Goliath. Nous réclamons une intervention de ta part. Nous réclamons une intervention de ta part. Nous réclamons les caillades de re ba ba ba de rado cita mata korodoshita re ba ba ba de rado cita mata korodoshika re ba baba, re vosaka ken ya mata ke re baba les vos santakéria les kéradayosas, les baba, les ne les la à Matiéria dosita, mere Sita, na baika, ne baba les ne bosete kaya, ne baba baba, les bosete na baika, ne kira mere dosita na baika, ne kira dosete na baba baba, ne bosete mere baika, ne bosete baba dosia ma te nous avons besoin de cela seigneur nous avons besoin de cela seigneur ma te nous avons besoin de cela nous avons besoin de cela nous recote sotokoria ri Baba, pa pa les bons santé ma te rodosia mele rodosia ma il pa ri pa pa de rodosia dama da Réba ba ba ba, rébaba ba ba, ba ba, rébaba Que les Maïka, Que les rébaba ba, rébaba ba, rébaba de rébaba ba, rébaba ba, rébaba ba, rébaba ba, rébaba ba, ba, ba, rébaba les papas, cita, papas cita, que le que les papamama, le ça? Bon. Et le et les, le les cita, <t -t 'in>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 bien aimés ayant pour les miracles financiers, mal-té-pour-le-do-sita, sita mal té do de mon Seigneur de la gloire, la de lorsque la tu étais face à payer la peau au Dieu, la la peau peau Dieu. Dieu. tu as envoyé tes disciples à les péchés à cette terre dans la bourse du d'un poisson au Dieu. tu as pourvu, au Dieu, nous prions ce soir pour des miracles financiers, les babons saintes, nous prions Seigneur pour des miracles financiers, pour des miracles financiers. Des miracles financiers, au puissant nom puissant de Jésus, au oh nom puissant de Jésus, que ma mort soit renversée, au nom de l'État de Saint-Etat, à Téphora de Sita, Mérénocita, Nabaika, Réveu, Papa, Bien aimé, nous allons continuer à prier, nous allons prier pour des maladies. Je vois spécialement l'image d'une personne, on me montre le, la, le, la jambe droite d'une personne qui a mal au niveau de sa jambe. Nous allons prier pour des miracles, des miracles au niveau du corps, au niveau des rhumatismes et autres. Je vois vraiment la jambe d'une personne qui a mal au niveau de sa jambe. Que tu sois guéri au nom précieux de Jésus, que tu sois touché au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, bien-aimés, prions pour des guérisons et continuons à refuser, à refuser la mort. Que la mort s'éloigne loin de nous, loin de nos maisons, loin de nos familles, loin de l'Église. Prions bien-aimés du Seigneur il seigneur nous appelons la guérison la guérison de quatre ans sainte manteco rocoriado cita la Baba, que cette jambe soit guérie au nom puissant de jésus que cette jambe soit guérie au nom puissant de jésus que cette jambe soit guérie au nom puissant de jésus coro nous nous lèvons contre les puissances des maladies, les troubles mentaux, nous les chassons dans le lieu de sa Au nom de Jésus, contre les troubles mentaux, nous chassons ces troubles dans le lieu de sa Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous reversons la violence des maladies générationnelles, des maladies héréditaires. De maladie de sang, le prison cela, le prison cela, au nom de Jésus, le prison cela, au nom de Jésus, le prison cela, au nom de Jésus, le prison cela, au nom de Jésus, des de maladie héréditaire, de maladie de sang, le prison cela, le le prison cela, le prison cela, le le de Jésus, au oh, nom puissant de Jésus, libre, libre, libre, au oh, nom puissant de Jésus, libre, libre, libre, au oh, nom puissant de Jésus, la papa, sita, maté queradoscia, réba papa, révocete, réquerano sita, réba papa, révocete, guerria, Mare Nocita, Mais oh, Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, nous continuons à prier. Bien-aimé, nous continuons à prier. Je sens que nous devons prier pour, pour une voiture. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une nouvelle voiture. Nous, je sens que nous devons prier par rapport à ça. Que le Seigneur ouvre une porte, ça devient indispensable, ça devient une nécessité absolue. Nous allons prier pour une intervention divine, une intervention divine. Nous sommes en train de prier pour des miracles, de prier et pour l'achat d'une maison pour l'achat d'une maison, pour l'achat d'une maison, et pour des contrats de travail à durée en déterminé, de CDI. Bien aimé, ensemble, prions, continuons à prier pour les miracles. Seigneur, nous prions, oh Dieu, pour ce miracle, oh Dieu, de l'achat de la voiture, les babos, cario dosita. tu es le Dieu de miracles, oh Seigneur, tu es le Dieu de miracles, oh Dieu, une connexion divine, pour une nouvelle voie, voiture, une connexion divine, pour une nouvelle voiture, une connexion divine, pour une nouvelle voiture, une connexion divine, Fanta de Sita, nous prions pour des CDI, nous prions pour des CDI, nous prions pour l'acquisition immobilière, au nom puissant de Jésus, nous prions pour des chefs d'entreprise, des femmes d'affaires, d'hommes d'affaires, nous prions pour ce miracle, dans le nom puissant. De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 Nous appelons cela au nom de Jésus, nous appelons cela au nom de Jésus, nous appelons cela, les potos d'agoria, les papas, les bossettes et les il y a d'autres cités dans la tu es le Dieu de prodige, tu es le Dieu de prodige, tu es le Dieu de prodige, tu es le Dieu. Tu es la mon baba, des autorités des autorités les pas les pas les concertés les pas autorités des autorités les pas les pas les concertés ne que pas les autorités les concertés non. Le nom papa-papa, papa-papa, papa-papa, les papa, les papa, les le papa, les papa, le papa, les papa, le papa, les papa, Les papa, les papa, le papa, les papa, le papa, papa, The town is a the a les les nous refusons les limites dans les cœurs, de Jésus, la les les le coto s'autocorre, le coto s'autocorre, le coto s'autocorre, le coto s'autocorre, le coto s'autocorre, le coto s'autocorre, le baba Alléluia. Alléluia. alléluia. alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier.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 Terrassé. il est terrassé la parole la de Dieu, Dieu est, est mon bouclier n'est pas pas Jésus est celui qui me marche avec autorité gloire Dieu, la gloire. Dieu, oh, Dieu. Oh, Alléluia, oh, gloire Satan est terrassé la parole de Dieu, est, Dieu, Dieu est mon bouclier Dieu Jésus est celui qui me Dieu lit gloire Parle de Dieu est mon bouclier, Jésus est celui qui me lit. libère, Oh gloire, gloire, Dieu. oh gloire, Alléluia, Satan est terrassé, il est terrassé, il est terrassé, il est terrassé, oh, il est terrassé. Jésus est celui qui me lit libère oh de gloire. Oh, Parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui veut au pas... Papa, papa, les bons c'était des canada, la papa, papa, les bons c'était les guettes la bosse, les papa, vente, créatif, sois créatif, invente, vente, va plus loin, va plus loin que tes égaux, la papa, papa, les bons c'était les guettes la cita, les baba baba, Réponsez-vous, réponsez les réponsez les réponsez les réponsez les réponsez les papa papa réponsez-vous, réponsez-vous, réponsez-vous, réponsez-vous, réponsez-vous, réponsez-vous, réponsez-vous, réponsez-vous, réponsez-vous, réponsez les papa les re les papa les les Merci les les les merci les les les potes là, mille et d'autres citanamaitas, les papas baba, les bons je le refuse au de Maïka. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. le refuse Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Marie Sita, bien aimé du Ciel. Nous allons prier pour la Nouvelle-Jérusalem à l'antenne, qui est les cinq ministères en action à la Nouvelle-Jérusalem à l'antenne dans son église. Qui est le ministère d'apôtres, le ministère de prophètes, le ministère de docteurs, des évangélistes et pasteurs. Que le ministère éclose la Nouvelle Jérusalem à l'antenne. Que le ministère éclose. Que le ministère éclose. Que les ministères éclose. Les, les, les, les hommes comme les femmes, les ministères. Que nous soyons zélés pour le service du Seigneur. Zélés pour l'activité du Seigneur. Zélés pour l'œuvre du Seigneur. Prions ensemble pour l'élévation de ministère. Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. Seigneur, oh Dieu, tu veux que dans ton Église, oh Dieu, que c'est des apôtres, que c'est des prophètes, que c'est des docteurs, que c'est des évangélistes, que c'est des pasteurs pour l'édification du corps. En vue de l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement de ça, pour le perfectionnement de ça, pour le perfectionnement de ça, j'appelle la manifestation de l'élévation de ce saint ministères, j'appelle la manifestation de l'élévation de ce cinq ministères, j'appelle la manifestation de l'élévation de ce cinq ministères ministère dans la liberté de produit d'esprit, dans la liberté de dans la liberté, dans les baba, les baba, les baba, les baba, les les baba, les baba, les voices les voices les les les les les les les les les papas, les le ministère de feu, le ministère de feu, les papas de feu, de la le en de temps de <idadesabus sweets |tg|> la le en de temps de la le Maré dosita, manta coro Rababa Baba, Baba, Baba, Baba, oh oh les temps de santé, les papas, papas, les bons éclats, les que l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Merci yes, Seigneur, yes, yes. Anxion, anxion, anxion, anxion, anxion, onction sur sur que Que du du Saint-Esprit. Ton nous, que l'onction du Saint-Esprit, c'est l'onction de l'enfant, mon de l'offre. de l'enfant, L'option de de que l'Ancien du Saint-Esprit tombe sur nous. Que l'Ancien du Saint-Esprit tombe sur nous. -ma dans Bien nous. aimé, le dernier sujet de prière, nous allons prier. Pour des personnes qui ont l'impression que leur vie n'est que sécheresse, stérilité, il n'y a rien de productif. Leur vie, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui est enfanté dans leur vie. Ils se demandent pourquoi moi, pourquoi moi, il n'y a que moi, pourquoi moi, pourquoi je ne peux pas aussi m'épanouir et voir ce que les autres ont. Ils ont l'impression d'avoir une vie sèche. Nous allons, lorsque nous chantons, le chant ici qu'on sur l'onction, c'est pour que l'onction fertilise les vies des gens. Fertilise les vies. Fertilise les vies. Fertilise les vies. Prions ensemble, bien-aimés. Prions ensemble. Oh Seigneur de gloire. Oh alléluia. Pendant que nous chantons sur l'onction, nous prions ensemble, oh Dieu. Oh reparosita. Mateco dosita. Seigneur, l'onction. pour vous de.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 Nous allons juste quelques minutes lire un passage de la Bible. 1 Samuel chapitre 17. C'est une histoire que nous connaissons. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset premier. Les Philistins rassemblèrent leurs troupes pour la guerre. Ils se rassemblèrent à Soco qui appartient à Juda. Ils dressèrent leur camp entre Soco et Azekah, à effet d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils dressèrent leur camp dans la vallée du Térébinthe. Et ils se rangèrent en ordre de bataille face aux Philistins. Les Philistins s'étenaient dans la montagne d'un côté, Israël s'étenait dans la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un champion sortit alors du camp de Philistins. Et s'avança il se nommait Goliath. Il était de gâte et avait une taille de six coudées et un empan. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait 5000 mille cycles. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un charlot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme souple de tisserand et la pointe de sa lance en fer pesait 600 cents cycles. Le porteur du grand bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et cria aux lignes d'Israël, « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille ?» « Ne suis-je pas moi le Philistin, et vous n'êtes-vous pas les gens de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il réussit à me battre, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui, si je le bats, vous serez nos esclaves, et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je lance en ce jour un défi aux lignes d'Israël. » Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent terrifiés. Ils avaient très peur. Oh, David était fils de cet éphratite de Bethléem de Juda, nommé Jessé, qui avait huit fils et qui au jour de Saül était un vieillard. Les trois fils aînés de Jessé étaient partis pour la guerre derrière Saül. Voici le nom de ces trois fils qui étaient partis à la guerre. Eliam le premier-né, Abinadab le deuxième et Shammar le troisième. David était le plus jeune, comme les trois aînés étaient partis derrière Saül. David alla chez Saül, puis il revenait pour faire perdre le troupeau de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présentait ainsi pendant quarante jours. Jesse dit à son fils David, prends pour tes frères cet effort de grain, et ces dix pains, je te prie, et cours les porter à tes frères dans le camp. Tu apporteras aussi ces dix fromages au chef de leur fratrie, tu verras comment vont tes frères, et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée du Térébent, et font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa le troupeau à un gardien pris à sa charge et partit, comme Jesse lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée partait pour le front et lançait des acclamations de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en ordre de bataille, ligne contre ligne. David se défie de son équipement. Le laissa celui qui gardait le matériel et courut vers le front. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Tandis qu'il parlait avec eux, le champion de Philistins monta de leur ligne. Il se nommait Goliath. C'était un Philistin de Gath. Il tint le même discours et David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël reculèrent. Ils avaient très peur. Les hommes d'Israël disaient, « Avez-vous vu cet homme ?» C'est pour défier Israël qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses et lui donnera sa fille. Il exemptera d'impôts sa famille en Israël. David dit aux hommes qui se tenaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin ?» Il relevera le défi lancé à Israël. Qui est donc ce Philistin C'est un circoncis qui ose défier les troupes du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler aux hommes, se mit en colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce petit troupeau dans le désert Je connais bien, moi, ton arrogance. Et ton cœur mauvais C'est pour avoir la bataille que tu es descendu David répondit Qu'est-ce que fait En oh, voilà une affaire. Il se détourna de lui pour s'adresser à l'autre et lui posa les mêmes questions. On lui répondit comme la première fois. Les hommes qui avaient entendu ce que disait David en informèrent Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage. Alléluia. Peux-tu dire à ton voisin que personne ne se décourage? Que personne ne se décourage. À cause de lui. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec ce Philistin. C'est une lutte à David, mais tu ne peux aller vers ce Philistin pour te battre avec lui, car tu n'es qu'un jeune garçon. Lui, c'est un homme de cœur depuis sa jeunesse. David dit à Saül, je faisais perdre les troupeaux de mon père. Quand le lion ou l'ours venait enlever une bête lui coupant. je lui courais après, je le frappais et je délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe, je le frappais, et je l'ai tué. C'est ainsi que j'ai abattu le lion et l'ours. Le Philistin, c'est un circoncis, sera comme l'un d'eux, car il a défié leur troupe du Dieu vivant. David dit encore, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors, s'il dit à David, va que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans le combat spirituel, la parole est extrêmement importante. Ce qui sort de notre bouche a un impact important. Ce qui sort de notre bouche est synonyme de défaite ou de victoire. Et qui ce qui sort de notre bouche est le fruit de ce qui est dans nos cœurs. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. David a parlé différemment de toutes les troupes d'Israël et du roi Saül, parce que dans son cœur, il avait toute une expérience avec Dieu. Il connaissait le Dieu puissant. Il connaissait la puissance et la force de Dieu. Dieu a démontré sa puissance à David lorsqu'il était en train de garder le troupeau de son père. Il a terrassé l'ours, il a terrassé le lion avec sa main propre. Et fort de ces expériences-là, son cœur savait que, avec Dieu, je ferai des exploits. Quelle que soit l'adversité devant moi, je ferai des exploits. Et lorsqu'il se présenta, il vit Goliath de l'abondance du cœur, la bouche parle. David a déclaré la victoire sur Goliath parce que, dans son cœur, il savait que le Dieu sur qui je m'appuie. Le Dieu qui marche avec moi est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Alors, bien aimé, il y a un chant qui dit, compte les bienfaits de Dieu. La puissance de Dieu qui s'est manifestée dans ta vie, à un moment donné, sache que la même puissance et au-delà de ce que tu peux penser ou demander, se manifestera encore dans chaque situation difficile de ta vie. Ton objectif, ta mission c'est de changer de langage. Alléluia Dis-toi, change de langage. Ordonne à ton âme de changer de langage, de confesser la victoire. De confesser la victoire. Si les gens te disent « Mais tu es fou », dira « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, a dit le Seigneur. Je compte sur la force de Dieu. » Moi, je suis rien, je suis faible, je suis petit, je suis démuni, certes, je ne suis pas connu, mais le Dieu que je sers, mon Père, il est tout puissant. Il est le Créateur du ciel et de la terre. Des choses visibles et invisibles. Et il vit en moi. Il vit en moi. Il vit en moi. Et en son nom, je terrasserai l'adversité. En son nom, je ferai l'impossible. En son nom, je repousserai les limites. En son nom, je triompherai. C'est ça le langage de la foi. Le langage de la foi. Tout se joue à partir de ce qui sort de notre bouche. Alors, changeons de discours, ayons de discours de foi, appuyez sur les promesses de Dieu. Face à la mort, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Face, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, on va sombrer, je ne sombrerai pas, je vivrai. Je ne sombrerai pas. Jésus a dit à Pierre, avance, viens. Il lui a lancé la parole. Pierre a fait le premier pas. Et après, il a sombré parce qu'il a regardé en bas au lieu de regarder sur le Christ, lui qui avait fait la, la promesse. Tant que nos yeux seront fixés sur les promesses de Dieu, sur la personne de Christ, quelles que soient les circonstances contraires, nous parlerons le langage de la foi, tu tomberas, tu changeras, vent contraire est devenu vent fort, et la finalité il est devenu vent tombé. Il ne tombera que tout temps, mais ne change pas de discours, et des discours de foi, même si la situation va de mal en pire, ne te décourage pas. L'ennemi a toujours été comme ça. Il amplifie les taux lorsqu'il sait que l'homme prend autorité de plus en plus sur lui. Déclare les paroles de la foi. Ce n'est pas un ange qui va le déclarer. Le ciel ne va pas souffrir pour parler. Non, non, non, non. C'est toi qui devras parler. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Pour que Dieu parle au travers de nous. Et que les oracles de l'éternel sortent par le travers de nous. Alors ne te décourage pas. Tu as tout entre tes mains. Et tu as tout dans ta bouche. Pour remporter des victoires. N'aie pas peur. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre intercession du soir. Nous allons faire la prière de notre Père. Et si Dieu vous met à cœur d'apporter une offrande, une digne, un don spécial, vous avez les coordonnées de l'Église. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.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 que l'Éternel lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Demeurons dans la paix du Seigneur et on se voit demain sur Zoom pour notre cours d'affermissement « Comment vivre victorieusement en Christ ». Nous continuons avec les dons de la puissance. Le lien Zoom se trouve sur notre page YouTube et le syllabus est gratuitement disponible au secrétariat de l'Église. Et le vendredi, à l'école de la sagesse, notre culte dominical, dimanche à 9h30. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. D'Agalema!